Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour euh, découvrir euh, une nouvelle guidance pour euh, la semaine prochaine. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia Riquebuche, je suis thérapeute holistique et je vais accompagner euh, alors, principalement des femmes mais aussi des hommes euh, en quête de sens. Euh, L'idée pour elles c'est vraiment de pouvoir reprendre les rênes de leur vie parce qu'à un moment donné bah, de leur vie elles se sont rendues compte que tout ce qu'elles mettaient en place, eh bien, ça ne leur permettait pas d'être heureuses. Euh, pour diverses raisons, euh, souvent il y a effectivement eu des traumatismes dans l'enfance, et en tous les cas, ça a comme conséquence dans leur vie d'adulte bah, des troubles du comportement alimentaire, une image corporelle qui est désagréable, ou la sensation tout simplement que bah, rien ne va plus. Donc mon objectif, moi, avec tous les outils dont j'y dispose, c'est de les aider à, à libérer, à guérir toutes ces blessures du passé, à les aider à, à trouver de nouvelles façons d'avancer, à trouver du sens à ce qu'elles ont pu vivre, à ce qu'elles sont en train de vivre aussi pour les aider à avancer et retrouver leur pouvoir intérieur. Pour ça, j'utilise aussi donc les cartes et les guidances, tout simplement parce que les cartes vous aident à vous révéler, à révéler les réponses qui se trouvent déjà en vous. Elles mettent en avant euh, plein de choses. Elles vous aident aussi à vous connecter à votre propre intuition. Donc, c'est un formidable outil pour moi. Euh, et euh, de façon personnelle, donc pour ma part, ça m'aide aussi à canaliser des messages, euh, les messages de mes guides euh, et tout simplement à faire travailler ma propre intuition aussi. Et J'adore ça. Donc, je voulais vous en proposer dorénavant euh, toutes les semaines. Alors, euh, si possible, je ferai ça donc tous les dimanches pour vous proposer les énergies de la semaine prochaine, euh, les, les tendances énergétiques pour que vous puissiez savoir quest ce qui se passe, quelles sont les énergies du moment. Et euh, tout simplement, vous aider à surfer dessus pour éviter d'aller à contre-courant. Donc la semaine prochaine, ce sera donc euh, du 25 au 31 janvier. Euh, sachant que euh, on a le 28 janvier une pleine lune en Lyon, qui, comme n'importe quelle pleine lune, va remuer, mais... Celle-ci, elle est plutôt énergisante, dynamisante, mais il peut y avoir un petit côté euh, impulsivité, euh, un petit côté euh, euh, où justement, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, mais on, le, on veut le faire trop vite, euh, et peut-être même parfois aller à l'encontre de certaines règles, règles de la société, les règles de notre vie, de notre famille, peu importe quel type de règles. Et du coup, ça peut créer des, des, des, des, des tensions, des disputes. Donc euh, voilà, attention à ce côté peut-être un peu trop impulsif, et c'est euh, moi d'abord, et puis je verrai ensuite... Donc on va voir du coup ce que nous réserve cette semaine au niveau énergétique. Alors, alors j'ai une première carte que je vais mettre ici. Donc, euh, on a sorti du coup un 10 de coupe. Donc j'en ai trois d'un coup. Alors, il y a quand même deux arcades majeurs, donc c'est pas mal. Alors, on a la tempérance, le jugement et on a aussi le 3 de bâton. Euh, alors ça peut m'arriver parfois d'interpréter les cartes au fur et à mesure qu'elles arrivent et puis euh, en général euh, je fais aussi à la fin de, de toute façon un récap euh, en fonction de toutes les cartes qui ont pu ressortir mais voilà, déjà avec le 10 de coupe, on est sur la famille, on est sur le grand amour, on est sur la sérénité, on est sur l'épanouissement personnel, donc ça va très certainement parler aussi du foyer et, et, et de la construction sentimentale. Euh, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer, euh, agir peut-être différemment. Donc peut-être que justement, là, on va, nous, on va nous inviter à agir différemment par rapport à, à, à cette famille ou pour trouver en tout cas ce bien-être au sein de la famille. Et donc, euh, à l'intérieur de ces deux cartes, on a quand même la tempérance qui est euh, donc aussi cette recherche de l'équilibre, hein, dans cette recherche aussi de, de mieux gérer ses émotions, de mieux surfer dessus, euh, d'être plutôt donc tempéré dans ses actions. Donc là ce qui me vient c'est que ça vient justement euh, contrebalancer ce que je disais par rapport à la pleine lune en Lyon où il y a peut-être ce côté impulsif. Donc là peut-être qu'on nous demande justement d'être un peu plus tempéré dans nos actions, dans nos choix. Et on a donc cette carte du jugement donc avec la notion aussi de jugement divin de tout ce qui doit arriver arrivera de toute façon, et que euh, à la fin on va être aussi jugé par rapport à ses actes. Donc peut-être que par rapport justement à tout ce qu'on va faire avec cette notion de jugement, la tempérance va nous aider aussi à être, euh, je dirais, dans, dans, cette, dans cette famille, dans cette sérénité, dans cet épanouissement personnel. Donc peut-être qu'on nous invite à agir différemment euh, que d'habitude en étant plus tempéré pour être dans cet épanouissement de la famille, dans cette, en tout cas l'épanouissement personnel aussi, la sérénité. Euh, alors, on va compléter avec d'autres cartes pour voir s'il y a d'autres choses à nous dire. Donc, si je peux me dire, si je me dis de tout ça. Encore un arcane. Alors, sur 10 de coupe, on a euh, hop, la carte du pendu. Donc, euh, la notion de... Euh, ça peut symboliser des blocages. Des blocages, effectivement, dans la famille... Euh, au sein aussi d'un de, de, couple ou euh, tout simplement ce n'est pas du sens personnel mais pour moi le pendu c'est aussi justement changer euh, et euh, lâcher prise dans le sens regarder les choses différemment, regarder les choses sous, sous un autre angle en fait hein. euh, puisque le pendu il est à l'envers donc il voit les choses sous un autre angle euh, et donc ça peut faire sens aussi avec ce 3 de bâton où on nous invite encore une fois à trouver de nouvelles idées pour avancer euh, agir différemment alors sur la tempérance, quest ce qu'on peut nous dire on a ici du coup un 3DP, alors le 3DP c'est trahison, souffrance, blessure du passé, ça peut aussi symboliser les triangulaires. Donc peut-être qu'on nous invite justement ici à, à mettre un peu plus de douceur et à gérer un peu plus ses émotions par rapport à des trahisons, à des blessures du passé. Alors on a ici hop, un as de coupe pour le jugement, donc l'as de coupe c'est euh, la communication, un nouvel amour, euh, ça peut aussi symboliser la créativité, ça peut aussi symboliser un grand amour secret. Euh, donc là, peut-être qu'il y a aussi cette notion de jugement euh, en lien avec un nouvel amour. En tout cas, il y a une décision qui sera prise par rapport euh, au côté sentimental. Et sur trois 321... bâtons... sur le 3 de bâton alors disons encore un as donc cette fois ci l'as de denier l'as de denier on est sur euh, la confiance la confiance dans sa réussite euh, c'est aussi la notion de nouveau départ, hein, puisque c'est un as, euh, mais avec cette notion de euh, on va réussir, euh, on, on va vers une grande réussite, en tout cas on a confiance dans cette réussite. Donc sur ce 3 de bâton, euh, voilà, si, euh, euh, même si effectivement là, on nous demande de trouver de nouvelles idées pour avancer, peut-être d'agir différemment, on nous dit qu'on peut avoir confiance en cette façon de faire, on peut avoir confiance en notre réussite, euh, même si on agit différemment. En tout cas, on nous invite euh, à avoir confiance. Euh, voilà, alors là, ce qui me vient, c'est que oui, effectivement, il serait peut-être temps, là, à partir de la semaine prochaine, de commencer à réfléchir à l'avenir, à comment est-ce qu'on peut évoluer, aussi bien d'un point de vue personnel, mais aussi au niveau, peut-être, tout simplement euh, planétaire, humanitaire, comment est-ce qu'on peut faire pour agir différemment, euh, sachant que c'est ce qui va nous amener justement vers la réussite, c'est un nouveau départ pour nous tous, et en tout cas, euh, c'est euh, quelque chose de positif, puisqu'on va vers une nouvelle réussite, un nouvel amour, hein, finalement, une nouvelle façon aussi peut-être d'aimer, une nouvelle façon d'être en communion, une nouvelle façon d'exprimer ses sentiments, pour être dans le bien-être, pour être dans la sérénité, on va demander donc de voir les choses différemment, et en tout cas, il y a cette notion voilà, de, de tempérance, de maîtrise et de jugement, parce que, voilà, encore une fois, ce qui a besoin d'être jugé, le sera de toute façon. Alors, sur 10 de coupe et de tendu, quest ce qu'on peut dire de d'autres... Enfin, J'ai semaine prochaine. Hop, ok. Ah, alors, j'ai deux cartes. Alors, j'ai Enfermement, Examen. Ce n'est pas la première fois qu'elle sort pour moi, euh, cette carte-là, Enfermement. Alors, je vais juste vous décaler un petit peu les cartes. Hop, pour que vous puissiez donc les voir. Hop, c'est un petit peu mieux que ça. Alors, Enfermement, Examen. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'on va réussir... <rire> C'est cool. euh, Ce qui me vient là, quand je pense enfermement examen, c'est que dans cette notion aussi de jugement, hein, c'est qu'on va réussir l'examen du fait d'être confiné. Je, je sais, ça me fait rire parce que c'est. Voilà, il vaut mieux en rire, mais c'est ce qui m'est venu là c'est que euh, cet enfermement, il nous aide à déjà à se recentrer sur notre famille, sur l'épanouissance personnelle, à se concentrer sur soi, sa propre sérénité, son propre bonheur, son, son, son, son, propre, son propre épanouissement. On nous invite forcément à voir les choses différemment dû à cet enfermement. Et c'est un examen, on est en train de passer un examen. Euh, aussi bien au niveau donc, planétaire que personnel. Euh, et pour moi, il y a de la réussite dedans. Alors, et donc la carte qui vient de sortir donc, pour la tempérance. Donc tempérance, je vous rappelle, donc, euh, avec le 3 dp donc avec euh, cette notion peut-être de blessure du passé, on nous parle de tranquillité. C'est-à-dire que euh, la semaine prochaine, il y aura certainement des énergies où on va réussir à un peu mieux euh, donc, euh, maîtriser nos émotions, plus surfer dessus. Euh, peut-être aussi dans des énergies de pardon, de bienveillance, d'accueil. Mais en tout cas avec des notions un peu plus tempérées par rapport à des trahisons, à des souffrances, à des blessures du passé. Il y a des choses qui se règlent. On va vers une tranquillité en tout cas. Alors sur le jugement et la coupe prochaine... Alors, oh, okay. euh, alors j'ai réunion et j'ai accusation. Alors accusation, pour le coup, ça va bien avec le jugement. Alors effectivement, euh, peut-être que, euh, alors c'est au niveau de la semaine prochaine, au niveau des énergies, euh, peut-être qu'il y a des personnes qui, euh, qui, qui attendent des jugements, hein, tout simplement, peut-être qu'il y a une forme d'accusation, euh, peut-être qu'on qu se réunit, peut-être que c'est au niveau de la famille, peut-être qu'il y a des choses justement au niveau des blessures de passé, des choses qui se révèlent, et on vous accuse peut-être de quelque chose. Mais pour moi il y a quand même cette tasse de coupe. en tout cas c'est quelque chose de nouveau encore. Hein, hein. Donc euh, ça parle forcément de communication, vous a... alors là, ce qui me vient aussi c'est qu'on vous invite peut-être à communiquer autour des sentiments, encore une fois, avec cette tempérance. Hein, ne pas hésiter à communiquer sur vos émotions. En tout cas, s'il euh, y a des réunions de famille ou ce genre de choses, ne pas hésiter à, à faire, à, à exprimer votre voix. Vous avez le droit d'exprimer de, de, votre voix. Vous avez le droit aussi, euh, peut-être, d'accuser des personnes de certaines choses. En tout cas, de, de, de garder votre force intérieure. Et il euh, y aura des énergies de jugement. Ce qui doit être jugé, euh, sera jugé. Euh, alors, 3 sur 3 de bâton et la 2, de vie Alors. Oh, joli. alors on a la carte de la fécondité euh, donc la fécondité bah, voilà, je ne vous apprends rien la fécondité c'est la création tout simplement alors il peut y avoir aussi une notion de, euh, quand on parle donc, de, de fécondité et, euh, et, et de création, on a cette notion aussi de gestation, hein, de cet enfant qui est encore dans le ventre et que, donc, qui a besoin de temps aussi pour nourrir, pour grandir. Euh, donc en lien avec euh, le 3 dp et l'as de Denis, euh, voilà l'idée d'agir différemment, de trouver de nouvelles idées pour avancer, d'avoir foi aussi de, en notre réussite. Voilà, peut-être que, euh, effectivement, là on nous invite d'agir différemment, peut-être de ne pas agir trop sous le coup de l'impulsivité, en lien aussi peut-être avec cette pleine lune en Lyon, mais au moins de commencer à réfléchir, à trouver de nouvelles idées, à voir comment on pourrait faire et de mûrir ce projet, de mûrir les choses pour avoir toutes les chances d'être dans cette réussite, hein, de, de, de garder ce côté, euh, voilà, c'est je mûris mon projet, c'est de la gestation aussi, euh, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair, je prends ce temps-là. Et en plus on a une pleine lune ici. Euh, alors, qu'est-ce que je vais tirer d'autre comme carte alors, on va tirer celle-ci. Alors, s'il vous plaît, il un message pour les personnes qui revient. Il est, est trois. Alors, j'ai ce respecter. Alors, là, euh, on vous invite à euh, poser vos limites, écouter votre temporalité, ressentez ce qui semble juste pour vous. Portez-vous euh, oui, portez le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. On a faire une pause, euh, stop, tout va trop vite autour de vous, ce que je vous disais par rapport à cette pleine lune hein, de ce côté impulsif. Non, on, on est dans la tempérance, là, on prend le temps. Asseyez-vous, inspirez, expirez, offrez-vous ce moment de calme et d'introspection. Hein, en lien aussi avec cet enfermement, euh, on nous dit que c'est un examen qu'on est en train de passer, mais il y a de la réussite, on va aussi sur de la tranquillité. Euh, bien sûr qu'il y a des choses qui vont être jugées, il peut y avoir euh, voilà, des verdicts qui tombent, des accusations, on peut vous accuser d'être plus ou moins ceci, etc. Il peut y avoir... Euh, voilà, des gens qui se réunissent pour discuter, il y a une notion encore une fois de communication, mais, euh, mais voilà, on, on vous invite aussi quand même encore une fois à vous respecter. Et j'ai la carte Oser qui est ressortie, les trois sont sortis en même temps. Euh, donc une idée merveilleuse fleurit en vous, il est temps de faire taire vos peurs qui la détruisent, inspirez, 3, 2, 1, lancez-vous, jetez-vous à l'eau et osez. Donc pour moi elle est en lien aussi là avec ce projet qui est en train de mûrir. Donc on vous dit de faire une pause, de bien réfléchir, euh, de voir comment est-ce que vous pourriez agir peut-être différemment par rapport à tout ce qui se passe. On vous invite quand même malgré tout à vous respecter en lien avec ce que je vous disais. Peut-être que vous pouvez recevoir des accusations. Euh, peut-être qu'on vous invite encore une fois à communiquer. Il peut y avoir un, un, un grand amour qui arrive, un, un amour secret, donc, en tout cas quelque chose de nouveau. Euh, mais peut-être qu'il euh, y a des personnes tierces qui vous disent que c'est pas bien ou peut-être qu'il vous, vous, y a une forme de réunion de famille. Est-ce qu'il faut faire ceci Là, on vous invite à euh, vous respecter vous aussi. Donc, à faire cette pause pour pouvoir oser dans ce nouveau projet également. Et on va tirer celui-ci. Alors, on va dire pour la personne qui regarde cette vidéo. La semaine prochaine. Ok, alors... Je me demande si ce n'est pas la même carte qui est sortie euh, la semaine dernière. J'ai la carte de la protection. Donc, on nous dit bien, encore une fois, qu'on est protégé. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour la semaine prochaine Donc Quoi qu'il arrive, même s'il y a toujours cette notion d'enfermement, d'accusation, même s'il y a des jugements, des accusations qui arrivent, euh, on est protégé justement c'est euh, euh, malgré tout ce qui arrive, c'est pour faire naître un projet qui est bien plus grand, et il y a besoin de temps il y a besoin de gestation, euh, voilà on commence quand même par un 10 de couple qui est quand même la carte du bien-être, de l'épanouissement personnel, la sérénité la famille, tout ça, et on finit quand même sur une femme enceinte, sur la gestation, donc là ce qui me vient aussi c'est qu'on est une grande famille, on est protégé comme dans n'importe quelle famille il y a des réunions, il y a des examens, il y a des accusations il y a des choses qui arrivent, euh, mais euh, là on vous invite à se recentrer sur soi à se respecter, euh, à prendre du temps aussi pour soi, se faire une pause, mais aussi à oser. Quand on a des, des projets qui nous tiennent comme ça à cœur, c'est important de pouvoir oser, tout en étant dans une maîtrise de soi, une maîtrise de ses émotions, dans une communication qui soit juste. Euh dans euh, un regard qui peut être aussi différent pour voir tous les différents points de vue euh, et du coup j'ai une autre carte qui est ressortie c'est la carte du chakra racine euh, donc euh, chakra racine qui est lié à l'ancrage qui est aussi à la sphère matérielle aux besoins, aux instincts de survie euh, donc on, on nous dit en tout cas qu'on est protégé on est protégé sur cette terre euh, on est protégé sur cette terre la terre nous protège aussi prenons soin d'elle mais en tout cas euh, ayons confiance aussi en elle euh, en la respectant et aussi en continuant de se connecter avec elle tout au long de la semaine prochaine et j'ai envie de dire tout au long de notre vie mais en tout cas c'est le message pour la semaine prochaine euh, voilà ce que je voulais vous dire euh, donc par rapport à, à, aux énergies aux tendances énergétiques de la semaine prochaine, euh, n'hésitez pas à euh, me laisser vos commentaires euh, donc en bas de cette vidéo, euh, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager ou tout simplement pour me dire si ça résonne en vous ou si ça fait sens par rapport à ce que euh, vous pourriez vivre en ce moment euh, ou tout simplement au cours de la semaine s'il y a des choses qui, qui ont fait sens parce qu'encore une fois c'est une guidance généraliste, donc je donne des tendances énergétique mais après ce qui est intéressant c'est de voir aussi vous par rapport à votre vie euh, si effectivement peut-être que vous êtes en train de passer véritablement un examen peut-être que vous êtes véritablement enceinte euh, donc c'est euh, intéressant aussi pour vous de vous entraîner à euh, interpréter les cartes aussi en lien avec votre propre situation personnelle en tout cas moi je trouve ça toujours très intéressant donc là ce sont vraiment des tendances énergétiques donc si on pouvait résumer, se connecter à la terre, faire une pause, se respecter, euh, mais oser aussi euh, être dans la communication. Euh, Peut-être pas forcément justement euh, euh, dans forcément une forme d'accusation pure et simple, mais juste de prendre le temps, alors là, ce qui me vient aussi avec la réunion et l'accusation, de prendre le temps de se réunir pour communiquer franchement, pour communiquer avec amour dans euh, la maîtrise de ses émotions, euh, pour émettre une accusation qui soit juste en lien avec le jugement aussi. Euh, voilà, j'ai juste envie de partager ça. Euh, donc euh, voilà, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces bleus, parce que ça m'aide beaucoup à faire euh, que cette vidéo soit visible au plus grand nombre. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine guidance euh, tendance énergétique de la semaine. Merci beaucoup, à très bientôt